Merci, effectivement, là aussi, à votre présence à ce colloque international. Donc, là aussi, art et décolonialité, pratique, théorie, paradigme, qui va, qui va s'échouer, donc, sur, sur trois jours. Tout le monde est au courant, bien sûr, mais je vais, effectivement, être un peu formel là-dessus. Autrement dit, aujourd'hui et demain, où nous sommes accueillis à l'auditorium du musée d'Aquitaine. Et le dernier volet, le 28... Où nous allons nous déplacer sur le campus de l'université Bordeaux Montaigne, pardon, à l'auditorium de la Maison des Suds. Alors, en guise de préambule, je vais, comme il se doit, remercier un certain nombre d'organismes et d'institutions qui ont cru en cette manifestation et qui ont permis effectivement là aussi sa réalisation. Alors, bien sûr, l'axe ADS Art Design Scénographie Figure de l'Urbanité du laboratoire MICA, là aussi, euh, Médiation, Information, Communication et Art de l'Université bordeaux Montaigne. Merci énormément également, là aussi, au Musée d'Aquitaine, qui nous accueille. Merci à Katia Kukafka, là aussi, de son accueil, et à Laurent Védrine. Alors, c'est effectivement un écrin extraordinaire que nous avons, hein, ô combien, hein, et qui est euh, également tout à fait signifiant par rapport à la problématique sur le décolonial, puisque de par les objets, entre autres, effectivement exposés, et puis de par l'histoire même, ce lieu est l'un des... Je dirais même l'un des rares lieux, peut-être, il en faudrait un peu plus, où la question d'une matrice coloniale ben, a été interrogée depuis, effectivement, pas mal de temps, et où, par conséquent, le phénomène de décolonialité a été également interrogé. Donc, c est, c est, euh, je suis très content que ça puisse se réaliser ici. Là aussi, vraiment, c'est quelque chose qui crée écho et qui, qui fait sens au plein sens du terme. Alors également, je tiens à remercier toujours dans cette espèce de, de succession le CEIAS, le Centre d'études de l'Inde et l'Asie du Sud. Hein, de l'école des hautes études en sciences sociales CNRS, merci pour sa contribution. Et puis également les autres laboratoires de recherche de l'Université Bordeaux-Montaigne qui ont également soutenu cette, cette entreprise. Donc l'UMR Passage, là aussi, les reconfigurations des spatialités et les changements globaux, merci à Passage. Merci à Climas, là aussi. Je... Merci à Climat, Culture et Littérature des monts anglophones, et également à Baird, donc là aussi, là, euh, Madame Beauvau n'est pas là, mais elle sera là effectivement demain, Amérique latine, pays ibérique. Merci infiniment de leur soutien euh, extrêmement précieux. Moi, je vais être très rapide, je voudrais d'abord vous, euh, vous dire bonjour. Vous euh, dire que je suis effectivement très heureuse que Nicolas nous ait sollicité pour accueillir une partie de ce colloque. Euh, ces questions décoloniales sont réfléchies, sont mises en question. Enfin, euh, oui, ce, ce, ce gros sujet décolonial est, est mis en question au musée. On, on est en, en chantier, en chantier permanent. Euh, on avance lentement, on expérimente avec. Euh, parfois pas mal de maladresse, mais en tout cas, on est très volontaire, très conscient de la nécessité d'ouvrir l'entendement, comme dit euh, si bien euh, Guy Régis Junior, un dramaturge haïtien que, que, que j'estime beaucoup et qu'on a accueilli encore récemment dans le cadre du Fab. Euh, et alors, c'est la première fois que j'ai l'occasion de prendre publiquement la parole pour rendre hommage à... Une de nos sources d'inspiration euh, décédée il y a exactement un an, c'est Dominique Malaké. Dominique Malaké, qui, il y a quatre ans, euh, en mai 2018, était venue au musée euh, dans le cadre d'un colloque organisé par euh, vos collègues de l'AM, Un colloque qui, justement, traitait aussi des pratiques artistiques contemporaines d'Afrique. Hein, et elle était venue avec un artiste, un performeur euh, nigérian, Jalili Atikou, euh, qui euh, avait... Euh, proposé euh, une, une performance incroyable dans les murs, dans l'enceinte de ce gros bâtiment, hein, ce temple du savoir, de la transmission, de la culture euh, et du patrimoine, hein, avait proposé une performance qui euh, rappelait euh, sa détermination aux côtés de nombreux autres activistes, euh, chercheurs, intellectuels, africains, sa détermination à obtenir enfin réparation, à obtenir enfin la restitution des trésors euh, pillés à Benin City en 1897. Donc une performance très forte qui avait débuté au musée, qui était partie jusqu'à la place Péberlan, jusqu'à la place de la cathédrale avant de revenir. Vous la trouverez, je crois, euh, en ligne hein, sur... Euh, sur euh, YouTube, je crois. Euh, mais voilà, ce sont ces temps-là que Dominique a proposé, euh, nous a proposé, comme elle l'a proposé à de nombreuses autres institutions. Euh, ce sont ces temps-là qui nous aident justement à, à avancer. Euh, elle l'a fait avec son, son éternelle délicatesse et sa détermination. Elle l'a fait euh, avec euh, toute l'humilité qu'on lui connaît. Et voilà, je tenais à. Je tenais à pouvoir la citer aujourd'hui parce que je crois que ce sont vraiment ces figures qui, qui nous aident à avancer. Je vous souhaite de très beaux échanges. J'essaierai d'être avec vous euh, aujourd'hui et demain. Et, et à tout à l'heure. Alors euh, là, on va se succéder à la tribune. On a un petit espace là-dessus, hein, puisqu'on va écouter euh, Cécile Cross, qui, au nom du, du Mika, va, va nous dire quelques mots. Merci, Cécile. Merci beaucoup, Nicolas Nerkam, pour ce beau colloque qui s'annonce sur art et décolonialité. C'est un, un sujet, effectivement, une question extrêmement actuelle y compris en art, ou peut-être on dirait d'abord en art, un, un titre qui fait penser au collectif « Décoloniser les arts » de Françoise Vergès et les nombreux écrits qui, qui sont présents autour de nous, « Décolonisons les arts »,« Les miroirs vagabonds »,« Mapping modernisme ». Cette question de l'art et de la décolonialité euh, se distingue sans doute euh, de l'art et euh, lanti cest euh, c'est-à-dire comme euh, art de lutte ou d'opposition, art engagé, activisme, qui sont des questions qui, euh, je sais, tiennent à cœur euh, également euh, Nicolas. Et euh, peut-être donc s'en distingue... alors. C'est ce ouvert, hein, bien sûr, ce sont juste des petites, des petites questions, des petites pistes, euh, en ce qui concerne la méthode, ou peut-être euh, des sujets différents, peut-être des formats, des formes différentes, peut-être plus plurielles, je ne sais pas, euh, peut-être passer de l'activisme au, hack, au hacking, au hack avec un avec un H, ce sont des questions, je ne sais pas, en tout cas, euh, certainement. Euh, des formats qui tiennent compte des, des process et des dispositifs euh, de l'intrication dans notre système de communication, d'information donc qui intéresse particulièrement euh, le MICA, hein, notre, notre unité de, de recherche euh, et, qui, euh, et qui font que euh, peut-être que l'art, pour reprendre la, la, la proposition d'Altusser euh, non seulement interpelle mais aussi travaille avec l'épaisseur de l'histoire euh, une histoire bien sûr euh, coloniale alors, je suis effectivement très heureuse que ce, que ce colloque ait lieu en grande partie au, au musée d'Aquitaine. Vous avez évoqué tout à l'heure la, la présence d'artistes, performeurs, la présence qui allait marquer des moments clés de, de ces questions de la décolonialité, particulièrement ici. Aujourd'hui, ce seront euh, des, la pluralité euh, des voix de, de nos communicants que j'espère euh, riche et, et croisée. Donc, euh, merci, merci beaucoup euh, au nom de, du Mika.